Je suis un ananas. Partie 346422. Mais s'il y a trop de pour c'est grillé. Je ne comprends pas pourquoi les ordinateurs sont si compliqués. C'est pour ça que j'ai créé Windows 98. L'ordinateur facile et accessible, quel que soit votre âge et votre niveau. Pour envoyer un email, vous cliquez sur photo. Pour voir vos photos, vous cliquez sur email. Et pour surfer sur Internet, vous cliquez sur Ravioli. Avec Ordissimo, l'ordinateur devient HRX 537. Pour connaître la liste des points de vente Ordissimo, appelez le 3620 et dites J'ai six une fougère <rire>